Autour des terres, j'ai vois l'enjeu, je m'en vais loin de là. Ce qui est d'une les c'est qu'il va faut que je m'en parle de là. Quand tout ça en va, quand ça va pas, je casse le seul désert. faut des caches caches pour la mieux faire, je me suis réussi à laisser. Trop de rankings, trop de regret, trop de mots, trop de sang Fais tout pour voir le futur Il s'agit comme le temps Il m'a nié le l'histoire, Pour tout je compte, c'est rien Je connais moins mmh. de chance, je connais des Ce qui me rend vicieux. Pas des comme le vampire j'suis un homme pour le grand dire J'attends les cris des de C'est Les C'est seront les punissons son ordre, Personne n'attendra les jardins Va de la je suis porté Les âges vus contre les murs Si j'bis cravettes il est on Réalise-moi ah, quand le navire je donne pas mon dos J'affronte les soucis Tu me parles pas si j'te bousille. La maman veut une belle hausse Ma fille voudra des habits mmh. J'reprends ma dose et j'insulte le fond Fais le manque le la galère Ventre ma bagarre va falloir le calmer On finit comme chaque Je vais faire des billets, du love et du plaid De la l'amour la divalera Garder la ligne j'vais manger sur la soirée en pleine okay. de sa chaleure. Pas derrière comme le vampire, je suis un homme pour le J'attends les cris de ce c'est Si ne finit sa d'air, personne atteindra le jardin